Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons traiter un exemple, le parking. L'objectif de l'exemple est assez simple. C'est de représenter sous forme d'un programme un parking qui va être géré avec les moniteurs associés à des objets Java et qui va permettre de supporter l'affectation de ressources banalisées des places de parking à des véhicules. Donc on va avoir un comportement type. Le premier comportement c'est que vous avez un véhicule qui arrive à l'entrée et le conducteur ne peut rentrer dans le parking que s'il reste de la place. Là on va, bah, on va déroger à ce qui se passe dans la vraie vie c'est qu'en fait le conducteur va attendre jusqu'à ce qu'il y ait de la place mais il ne rentre dans le parking que lorsqu'il y a de la place. Lorsqu'il y a de la place il rentre dans le parking et il peut aller garer sa voiture. À ce moment là le conducteur va se balader et puis tôt ou tard il revient dans son véhicule et puis il va sortir du parking et à la sortie, il va libérer la place qu'il avait qui peut potentiellement permettre à un autre véhicule qui serait ici de rentrer. Voilà donc c'est quand même relativement simple et euh, on va essayer de programmer cela en Java. Les propriétés attendues, bien évidemment c'est qu'on n'ait pas de véhicule en surnombre et que les sortants débloquent les entrants si euh, le parking est plein. On va dans un premier temps programmer la classe automobiliste. La classe automobiliste c'est celui qui va faire ses actions. Donc je vous passe les attributs, je vous passe le constructeur. Donc là vous voyez qu'on a une numérotation automatique des automobilistes. On a ici une fonction de trace qui permet d'afficher qui fait quoi. Et puis on a le traitement d'automobiliste qui est classique qui dit que je rentre. Il fait un p entrée. P c'est le parking qu'on lui a passé au niveau du constructeur. Il fait ensuite je me balade et puis après il fait un p sortir pour dire qu'il sort et il signale qu'il est sorti. Donc on va avoir plein d'automobilistes. La classe parking, elle va donc gérer le fait que on interdit aux véhicules en surnombre de rentrer dans le parking et que s'il y a des véhicules en son surnombre qui attendent à l'entrée du parking et eh bien on les fait rentrer dès qu'une place se libère, c'est-à-dire qu'un autre véhicule est sorti. Donc quelque part dans le parking je vais le gérer avec une capacité et puis je vais trouver sans surprise euh, une condition, donc j'utilise l'objet file pour euh, éventuellement bloquer mes entrants. Et j'initialise un parking avec une capacité, un nombre de places. Ensuite j'ai deux primitives, on les a vues puisqu'elles ont été invoquées par euh, l'automobiliste. Une première primitive qui est potentiellement bloquante qui est rentrée et une deuxième primitive qui n'est jamais bloquante et qui peut potentiellement débloquer d'autres qui est sortir. Alors ce qui est important bien évidemment c'est que là dedans je vais manipuler un certain nombre de variables, je vais manipuler en particulier la capacité et donc ça c'est des choses qui vont se passer dans un bloc synchronisé pour éviter les problèmes. Donc que se passe-t-il Si la capacité est égale à zéro, c'est que mon parking est plein. Donc je vais dire que je mets le véhicule en attente et que ce véhicule, celui qui exécute, je vous rappelle que la classe parking est un objet passif, euh, le compteur ordinal qui exécute ce code là, il appartient à une des threads qui reprend l'automobiliste et donc par conséquent cette thread se suspend. Bon, il y a le traitement de l'interrupted exception que je suis obligé de faire autour des primitives wait, sinon il faut juste que ça, ça peut lever interrupted exception. Mais si la capacité n'est pas nulle, c'est qu'il y a encore des places, par conséquent, ben, je prends une place et je rentre. Donc, vous voyez que soit j'exécute le zen et je me bloque, soit je n'exécute pas le zen et à ce moment-là, je continue. Et puis de toute façon, quand je vais me réveiller, je vais décrémenter le compteur. Alors vous allez me dire mais vous parlez de test, vous parlez de test, en fait c'est une boucle ce truc là. Mais oui parce que je vous rappelle que dans une séquence précédente on a évoqué le fait qu'il fallait utiliser NotifyAll et pas Notify et par conséquent quelqu'un qui va sortir et on le voit bien ici, il incrémente le compteur, il dit je rends ma place et il fait NotifyAll. Il va donc réveiller tout le monde. Le premier qui va se réveiller il va constater que capacité différents de zéro, Il va donc sortir et décrémenter capacité. Et il, personne d'autre va pouvoir reprendre l'exécution avant qu'il soit sorti du bloc synchronisé. Le deuxième qui va se réveiller, il va retrouver le capacité à zéro. Et c'est pour ça que j'ai ici pas un if mais un while. Si j'avais un notify tout court, je pourrais me contenter d'un if. Mais comme j'ai un notify all parce que je respecte ce que dit Monsieur Oracle, eh bien j'ai ici un while. Donc on a ici une très très belle illustration de ce qui se passe en respectant les contraintes de Monsieur Oracle. La classe principale voilà encore une fois on commence à l'habitude si il y a un truc nouveau le truc nouveau c'est que je vais récupérer euh, le nombre de places de parking et le nombre d'automobilistes de, euh, de mon système sur la ligne de commande. Donc euh, vous pouvez analyser euh, ce code là euh, puisque ici je récupère les informations provenant euh, des arguments que je récupère sur la ligne de commande et puis après ben voilà ça n'a rien de, de, de compliqué hein. je fais un new thread de new auto-visual parking.start je ne passe même pas par une variable intermédiaire allez les gars démarrez je ne veux plus entendre parler de vous c'est terminé. Regardons des exécutions donc euh, la première exécution ici donc j'ai créé ici un parking avec une place de parking et trois automobilistes vous voyez bien qu'effectivement, il va y avoir des attentes et on voit bien qu'on a bien des mises en attente. Euh, un est dans le parking, trois est en attente, deux est dans le parking. Ensuite, puis trois est en attente. Et en fait, on a eu de la chance de. Vous voyez que l'ordre d'exécution, euh, ben, euh, deux est rentré dans le parking avant trois. Alors que ce qui est étrange, c'est que manifestement, on sent que trois a dû être en attente avant. Alors, il peut y avoir des phénomènes de déséquencement euh, de messages. Mais quand même euh, vous voyez que l'ordonnancement euh, il est sujet à, à, à surprise. J'ai ici une autre exécution donc là j'ai deux places de parking pour trois automobilistes et effectivement vous voyez que j'ai bien deux personnes qui peuvent se balader avant de sortir euh, simultanément. Sinon vous voyez que là je ne pourrais pas, il faut que le gars sorte avant que le suivant puisse se balader hein, puisqu'il euh, ne peut rentrer dans le parking qu'après que le précédent soit sorti. Il y a vraiment une forte causalité. Regardons maintenant l'exécution en détail. On va faire un petit chronogramme comme on en a l'habitude. Et euh, je ne vais pas m'intéresser à la partie d'initialisation. Donc en fait j'ai un parking avec une place et deux euh, automobilistes. Euh, on suppose que cette partie est terminée et donc on s'intéresse au programme au moment où la thread qui exécute la classe principale se termine. Donc un premier automobiliste dit je rentre il va donc là on estime que pas de chance il est commuté le deuxième dit je rentre il est commuté et puis le premier du coup reprend la main et exécute entrée. Je vous rappelle que le parking est un objet passif quand vous avez une ligne pleine elle s'exécute pour le compte ordinal de la thread qui est associée donc c'est cette thread qui fait passer son compte ordinal sur la méthode entrée. Et ben tout va bien, le compteur passe à zéro et euh, l'automobiliste peut rentrer. Et puis il dit qu'il va se balader et là il commute. Maintenant le deuxième veut rentrer et là on sent bien qu'il va y avoir un souci. Il va y avoir un souci, pourquoi Parce que euh, la capacité du parking est tombée à zéro. Et à ce moment là, que va-t-il se passer Il va se suspendre, il va exécuter le wait. Donc il met le message. Je suis dans l'attente et il fait le wait. Et puis, au bout d'un moment, le premier automobiliste va revenir et va exécuter la primitive sortir, qui va faire deux choses. Elle va rétablir le compteur, elle va l'incrémenter et elle va faire un notify all. Et puis, euh, il va sortir de la primitive parce que euh, c'est plutôt le comportement de Java, mais il pourrait y avoir une interruption, on ne sait jamais. Une commutation. Là, il termine son exécution en disant qu'il est sorti. Et ça s'arrête là. À ce moment là l'autre programme reprend la main. En fait ce qui se passe c'est que le Notify va mettre un flag, un drapeau en disant ben voilà maintenant ma tâche est à nouveau prête et on va le faire sur toutes les threads qui étaient bloquées. Mais il se trouve qu'ici il n'y en a qu'une seule qui est bloquée. À ce moment là il va pouvoir reprendre son exécution. Donc il fait la boucle mais comme il est tout seul, enfin c'est le premier euh, la capacité du compteur n'a pas changé et le compteur, il le remet à zéro et puis à ce moment là, il dit qu'il va se balader et puis après il sort. évidemment le n'a plus d'effet puisqu'il n'y a personne et puis il se termine. Alors imaginez qu'ici, au niveau euh, du notifyol, il y a eu un flux supplémentaire. On va le dessiner. Eh bien, en fait, on aurait eu, quelque part, l'exécution, alors, on imagine que ça aurait été après celui-là, mais l'exécution d'une séquence où il se serait réveillé, il serait sorti, il était forcément bloqué, il aurait, il serait sorti, mais il se serait resuspendu, parce qu'il aurait exécuté le while, et l'autre serait passé devant lui, et aurait mis le compteur à zéro. Et donc, il aurait refait un tour de while, et donc, il se serait remis en attente, et ici, à ce niveau là, eh bien on aurait eu sur le flux d'exécution eh la suite de l'exécution donc avec une séquence qui ressemble à celle qu'on a ici, puisqu'il serait enfin sorti puis il aurait pu aller se balader et faire le sortir. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.